Alors, j'ai une consigne ici qui commence par euh, ouvrir un fichier LibreOffice Calc et puis euh, calculer euh, différentes valeurs. Je vais commencer par aller chercher le fichier LibreOffice Calc. Donc, j'ai tapé en bas Libre tous les fichiers LibreOffice se sont ouverts, enfin, on sont apparus et j'ai choisi le vert LibreOffice Calc qui donc s'ouvre en mettant plus ou moins de temps. Je réduis un peu ma fenêtre pour pouvoir voir ma consigne à droite et mon tableur à gauche. Je dois, je dois donc calculer X variant de moins 5 à 5. Donc j'écris moins 5 ici. Et je vais prendre la poignée, la décaler à droite, moins 4, moins 3, etc., J'arrive pas tout à fait jusque 5. Bon, c'est pas grave. Je vais euh, diminuer la largeur des cellules. Je centre les valeurs. Je reprends la poignée et je continue. 3, 4, 5. Je reprends les largeurs de cellules et je raccourcis. Ensuite, là, on me demande de calculer 4 facteur de 1 moins x. Alors, et ça, je dois le faire calculer automatiquement. Pour ça, je vais écrire une fonction égale 4 parenthèse 1 moins x. Je tape entrée Et là, il me dit, LibreOffice a détecté une fun erreur, acceptez-vous la correction proposée ci-dessous euh, alors, je peux mettre oui. Là, il me dit 3 dièses parce qu'en fait, il n'a pas la place. Et il me dit, là, il y a encore une erreur. Effectivement, la première étoile, 4 fois, OK. Mais après, c'est pas un, je sais pas quoi. C'est en fait 1, moins, et la valeur du dessus. Le x, pour l'instant, il vaut B1, il vaut moins 5. Ça y est, il a réussi à calculer. Une fois que j'ai calculé, une fois que j'ai calculé cette valeur, très facile, je prends la poignée, je décale à droite et tout est calculé automatiquement. Maintenant, je veux tracer un graphique permettant de représenter ces valeurs. Donc je les sélectionne, insertion, diagramme. Et là, elles m'apparaissent d'une certaine manière. Moi, je veux une courbe, donc je vais aller dans ligne, Pas seulement les points, parce que, mais les points et les lignes. Alors là, ça me paraît quand même un petit peu bizarre. Et en fait, il suffit que j'aille dans plage de données, que je dise que la première ligne, ce sont effectivement des étiquettes et que mes séries de données, elles sont en ligne et non pas en colonne. Et là, effectivement, c'est exactement la courbe que je voulais obtenir. La courbe qui représente 4 facteurs de 1 moins x. Ok, donc ça c'est fait. Euh, et je vois, voilà, la valeur de moins 4 c'est 20, la valeur de moins 3 c'est 16, de moins 2 c'est 12, etc. On me demande d'enregistrer ce fichier, donc je fais enregistrer sous, je vais dans Documents devoir, je vais sur mon, fichier, mon dossier mat, si je l'ai j'écris, je clique sur nouveau dossier, j'écris mat, alors là il va me dire, ah bah oui il y a un souci, parce que vous avez déjà un dossier mat, est-ce que vous voulez fusionner euh, Non, non, non, bon en fait moi je vais surtout le supprimer là. Moi, j'ai fait mon dossier maths, donc je le fais et c'est un fichier point .ODS, je garde ce point .ODS et euh, par exemple, eh ben aujourd'hui on est le 10 avril, je l'appelle 10 avril euh, 19. Je peux préciser d'autres choses, ça à chacun de voir euh, comment il précise le nom de ce fichier qui sera toujours point .ODS. Je peux préciser que c'est calcul littéral, euh, vous voyez, j'évite les accents, j'évite les espaces, parce que des fois, ça ne passe pas. Bref, j'ai fait mon premier graphique. Ensuite, on me demande de calculer 4 moins 4x pour x variant de x à moins 5... De moins 5 à 5. Je remets mon x. Euh, ici, je dois calculer... Euh, ici, je dois calculer 4 moins 4x... La première valeur de x, c'est moins 5. Je prends la poignée à droite et je vais jusque 4, 5. Toutes mes valeurs se sont mises automatiquement. Je dois calculer 4 moins 4x, donc égal 4 moins 4 et alors fois x. Donc étoile fois et je clique sur moins 5 et ça y est, il a calculé, il a trouvé direct. Je prends la poignée à droite et il a tout calculé d'un coup. Je dois tracer le graphique, je sélectionne « Insertion, diagramme ». C'est pas le bon diagramme, je prends « Ligne », je prends « Point » et « Ligne ». Ça me paraît encore bizarre parce que il faut que je change plage de données en disant que la première ligne, ce sont des étiquettes et que les données sont en ligne et non pas en colonne. Et j'ai obtenu la courbe représentative de « 4-4x ». Ok, là je vois en fait, ah tiens, j'ai deux droites qui sont quand même assez similaires. Hein. Ici, pour moins 5, j'ai donc la valeur euh, 24, pour moins 4, j'ai la valeur 20. Et au-dessus, en fait, j'avais la même chose. Ah bah ça alors, quelle surprise hein. Je constate que j'obtiens deux fois les mêmes droites. Euh, je fais un petit CTRL S pour sauvegarder mon travail, hein. Et maintenant, je vais aller chercher un fichier LibreOffice Writer pour... Euh... Ouais, c'est à la française, mais euh, bon, c'est pour euh, bien voir. Writer pour écrire. J'ouvre un fichier, donc LibreOffice. Je vais restreindre euh, la fenêtre pour revoir euh, ma consigne. Je diminue le pourcentage pour diminuer encore et pour voir... Euh, me rappeler ce que je dois écrire. En l'occurrence, je dis ce que j'ai fait. J'ai calculé euh, les valeurs de 4 facteurs de 1 moins x pour x variant de moins 5 à 5. Je suis en train de faire une synthèse de mon travail pour pouvoir ensuite envoyer cette fiche de travail à mon professeur. Et puis... J'ai calculé euh, la même chose, alors je vais faire un copier-coller, je sélectionne cette euh, CTRL-C, CTRL-V, j'enlève la majuscule, donc puis j'ai calculé et donc j'ai calculé 4 moins 4x pour X variant de moins 5 à 5. Et donc je peux dire que euh, les deux courbes représentatives euh, des deux calculs euh, que j'ai effectués, ces deux courbes sont identiques. Euh, je parle de courbes même si ce sont des droites, parce que les droites de manière plus générale, ça fait partie de la famille des courbes. Donc je constate que ces deux courbes ou ces deux droites hein, euh, sont, euh, sont identiques. Alors, dans la consigne, on me disait qu'il fallait ensuite justifier par un calcul ce résultat que j'ai obtenu. Le résultat que j'ai obtenu, c'est que les deux courbes sont identiques. Eh bien, je peux dire que effectivement, quand j'applique la distributivité à la première expression littérale, 4 facteurs de 1 moins x, j'obtiens la deuxième, 4 moins 4x. Attention, il va y avoir une grosse erreur à l'écran, Désolé. 4 facteur de 1 moins x, là je suis en train de dire que c'est 4 fois x moins 4 fois 1. Je me plante royalement, c'est pas très grave. Si ça avait été ça, ça donnerait donc 4x moins 4. Et euh, euh, il est donc, euh, là je suis en train de dire, il est donc logique que les deux courbes soient les mêmes, sauf que vous voyez, voilà, je me suis trompé par exemple dans ce que j'ai écrit juste au-dessus. Et euh, ben bon, voilà, ça arrive, hein. On imagine que c'est juste quand même. Alors, je dois enregistrer mon fichier. Donc là, il s'appelle ODT. Je vais dans le devoir. J'ai trop cliqué vite. C'est dans l'ordre alphabétique inverse. Je reclique sur nom. Je vais dans mon dossier maths Et donc, mon fichier, je garde le point ODT, qui veut dire que c'est un, un writer. Et je l'appelle, par exemple, encore euh, 10 avril 19, calcul littéral. Point .oDT. Je fais attention que j'ai bien mon point ODT. Ça y est, c'est écrit au-dessus. Et euh, maintenant, je vais en fait intégrer les, les courbes que j'ai trouvées. Et pour ça, je prends la première là. Je clique droit. Exporter comme image. Là, vous voyez, le menu de droite peut-être il peut changer. Et là, c'est des PNG que je vais avoir. PNG, c'est un format image. Et je peux dire que euh, mon fichier s'appelle 4 facteur de 1 moins x. C'est ma, euh, ma première courbe. Le deuxième, La deuxième image, je fais la même chose. Exporter comme image ce graphique. Et vous voyez, on voit la première qui est affichée. Et là, c'est 4 moins 4x.png. Okay. Et puis, je vais aussi intégrer les tableaux dans mon fichier euh, Whiter. Du coup, faut bien les voir je vais commencer par mettre les cellules mettre les bordures de cellules donc je viens ici et je mets euh, fait apparaître les cellules je fais la même chose dans le deuxième tableau et maintenant je vais les mettre en aperçu je me mets en aperçu et là j'ai l'aperçu du, du dossier du fichier complet j'augmente le pourcentage et je vais prendre ça en photo Enfin, je vais faire une image. Donc, je reviens en bas à gauche et j'écris « Capt » et je reviens le « Outil Capture ». À ce moment-là, il met un petit peu de temps à s'ouvrir, mais il y a « Nouveau » là. Et eh ben, même si ça paraît bizarre, je viens ici et là, je peux faire une capture d'écran. J'enregistre en cliquant sur la disquette que vous n'avez jamais connue. Je viens sur « Documents »,« Devoir ». J'ai encore mis dans le mauvais sens. Je double-clique « Devoir » dans « maths, et là, au lieu de capture.png, je l'appelle par exemple tableau 1. Je ferme et je vais faire la même chose en dessous. Donc je reprends outil capture. Outil capture, nouveau, et je prends le tableau que j'enregistre en cliquant sur la disquette. Et là, dans document devoir match, je vérifie que je suis au bon endroit, tableau 1, et je change... Le 1 en 2, par exemple. Voilà, donc là, j'ai tout enregistré normalement au bon endroit. Je reviens sur mon fichier Writer et je vais intégrer ces éléments dans mon fichier. Juste en dessous de chez Calculer la ligne, je fais Insertion, image et je vais chercher mon, dans Devoir, Math, Tableau 1. Hop. Ensuite, puis j'ai calculé 4 moins 4x pour x variant de 5, de moins 5 à 5, insertion, image. Je vais chercher mon tableau 2. J'ai constaté que les deux courbes représentatives de ces calculs sont identiques. Je vais chercher ma première courbe, c'était 4 facteurs de 1 moins x. Très bien. Je descends. Je baisse un petit peu euh, la phrase suivante. Insertion, image. Et je vais chercher le deuxième, 4-4x. La première, 4 facteurs de 1-x, la deuxième, 4-4x. Alors là, j'ai presque tout. J'aimerais bien que ce soit sur la même page. Du coup, je vais diminuer un petit peu les marges parce que je vois que c'est pas loin. Donc, je vais aller dans « Format »,« Page ». Toujours pareil, ça met un petit peu de temps. Et là, c'est surtout en haut en bas que je vais essayer de diminuer parce qu'il ne manque pas grand-chose. 1 cm, 1 cm, appliquer. Et là, ah bah tiens, ça tombe bien. Tout tient dans la page. Je vais juste au-dessus, supprimer une ligne, et tout va rentrer dans la bonne page. Pour exporter, ce serait plus sûr de le mettre en PDF. Hein. Euh, parce qu'il y a... Donc voilà, là je cherche le bouton exporter en PDF. Je suis toujours dans le même dossier. Et mon truc va s'appeler pareil, mais en point PDF. Mon point ODT n'a pas changé, mais moi je vais surtout pouvoir euh, exporter mon point PDF. Par exemple, en allant sur Pearl trees ben, Pour aller sur Pearl trees comment je fais Eh bien, je vais sur euh, Internet, par exemple en utilisant Firefox. Je cherche par exemple Argos. Et là, donc vous devez avoir vous, un dossier travaux personnels en tant qu'élève. Je vais sur plus, sur fichier, je pourrais aussi aller sur importer mon ordinateur. Je vais dans documents, devoirs, maths et je vais chercher mon fichier PDF. Je le laisse arriver tranquillement. Et là, je vais pouvoir lui donner un, redonner un titre plus clair. Donc pour ça, je viens ici et je vais l'appeler, euh, je l'appelle comme je veux, par exemple, de manière très originale, 10 avril 2019, calcul littéral. Donc je vous redis, c'est mieux d'éviter les espaces, les accents. Et je vais le partager avec mon professeur. Donc sur un UR, professeur, et je vais chercher le euh, professeur à qui je dois envoyer mon travail. Puis je ferme. Et voilà